Tout le monde c'est Weedman, content de vous voir, vidéo SQDC, on va faire la review 259 avec le Newkin marque de commerce Palmetto. Donc le Nuken, euh, marque de commerce Palmetto, ça appartient à SanDial Grower. SanDial Grower, on connaît très bien ça. Euh, SanDial Grower ont Top Leaf comme marque. Ils ont aussi... Euh, Grassland, on sait que Grassland c'est des produits mélangés, euh, on sait jamais ce qu'on va retrouver à l'intérieur d'un contenant Grassland. Euh, ils ont séparé ça en Grassland Sativa, Grassland Indica, et c'est un produit à 22,90$, Top Leaf, un produit à 41,60$, et Sunzial Grower, on a une troisième marque avec tout simplement Sunzial. Et c'est là que je veux euh, prêter attention à la marque Sundial qui coûte 30 et 20. Et là, Sundial Guru sort une quatrième marque avec Palmetto au même prix. Au même prix que Sundial à 30 et 20. Donc, j'imagine que c'est la qualité égale. Euh, je comprends pas pour qui ont créé une nouvelle marque. Est-ce qu'ils vont enlever Sundial et mettre rêverie dans un palmetto, émeuille de citron dans un palmetto, euh, danse de fraises aussi, là c'est Sandial, donc, deux marques de commerce au même prix, j'ai été voir leur site internet, euh, je déteste le site de Sandial, euh, très très, euh, très clair, très euh, classe, si tu regardes un peu sur le site de Palmetto, c'est plus coloré, euh, c'est plus précis. Euh. Moi, j'aime beaucoup plus le site de Palmetto. Euh. Les produits Sondial, je n'ai pas trouvé Danse de Fraise, j'ai pas trouvé euh, Rêverie, Émeute de Citron. Euh, très compliqué le site de Sondial. Je ne sais pas s'il va y avoir des changements là, à la SQDC avec Sondial mais euh, c'est pas clair et puis si vous voulez vous acheter euh, des actions de Sunzial hein, parce que palmetto il n'y a pas d'action à la bourse de palmetto parce que c'est une marque et ça c'est la partie à Sunzial grower 25 sous 25 sous et vous pouvez être propriétaire actionnaire de Sunzial grower vous aurez pas le droit de rien dire aucune décision à prendre si vous mettez un petit 500 euh, c'est pas vous qui va décider si on met du émeuil de citron à 20 dollars ou si on met du Newken à 40 dollars. Non, non, non, c'est pas vous qui va décider. Euh, si vous pensez que 25 sous c'est un bon prix, j'ai aucunement idée. Faites vos recherches. Euh, on se souvient tous du 17 janvier 2020. Oui, tout le monde se souvient du 17 janvier 2020. Sundial Grower, qui est présentement à 25 sous, est à 3,46$. Donc, j'espère que vous n'avez pas acheté ça le 17 janvier, parce que là, c'est 14 fois moins cher qu'il y a quelques mois, depuis le 17 janvier. Mais j'espère que vous n'avez pas acheté ça le 9 août 2019, parce que si vous avez acheté ça le 9 à août 2019, vous n'avez pas payé 25 sous. Vous avez payé 11,50$ pour la même affaire. Donc, vous avez payé ça 46 fois trop cher. À 25 sous, je ne sais pas si c'est trop cher. Moi, je n'en ai pas. Euh, mais 25 sous, c'est 25 sous. Mais ça peut descendre à 10 sous puis rester à 10 sous pendant 10 ans. Hein. Donc, vraiment... Euh Faites vos devoirs. Donc, Sandial Grower, Palmetto, euh, les deux produits à 30$ et vingt C'est des petites choses qui m'agacent. C'est des petites choses qui me dérangent. Euh, mets-en un à 32$, mets-en un à 28$. Euh, ou bien élargis ta gamme de Sandial. Ou cancel le, le, le projet de Sandial puis mets tout ça en Palmetto. Parce que t'as mis ça au même prix. T'as mis ça au même, même, même prix, 30$ et 20$. Ok, New euh, terpène dominante assez rare à la SQDC. Euh, ils ont mis ça dans la catégorie Osimène. On va voir ça, Osimène, et ensuite de ça, Cariofilène, myrcène, bisabolol, qui est très rare, et limonène, qu'on retrouve assez régulièrement. Ocimène, je pense que c'est euh, le goût de bonbon si je me rappelle bien. Quand on regarde euh, sur le site de l'SQDC, il y a seulement trois produits dont la terpène dominante est le Ocimène. On parle ici du Keys de Broken Coast, on parle de euh, New Can de Palmetto et on parle aussi d'un produit euh, de la nouvelle marque. Mm -hmm. La nouvelle marque, je pense, c'est ICMR. Euh, si j'arrive ici. Non, c'est pas ça. Vous êtes patient. Vous êtes patient. Vous êtes du bon monde. Ah, vous êtes du bon monde. On va ouvrir ça en même temps. Q10 de ICMR que j'ai jamais essayé. Donc, un style. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a un beau VEDA, Oh, facile à ouvrir. Non, pas si facile que ça, finalement. Ah, il y a un boost. Il y a un boost. Ah, il y a une pochette d'humidité à l'intérieur. Il y a un genre de gel. C'est arrivé à quelques occasions que la terpène au ciment était la deuxième terpène. Et puis elle passait vraiment devant la première terpène. Euh, j'ai pas d'idée comme ça. Là. Mais pourtant, quand j'ai essayé le kit, le kit, j'avais pris des notes. J'avais pas trouvé ça un goût là, bonbon. Hum. Ben, boisé sucré, donc finalement oui. Euh, j'avais trouvé ça un goût bonbon. Je trouve ça quand même pas si pire comme ça. Comme ça, rapidement, c'est la même qualité que Sundial Grower. Comprends pas. Comprends pas pourquoi ils ont fait euh, une autre marque. Euh, beau cannabis. Where is my bike était beaucoup plus beau. Euh, il, il est très beau, mais Where is my bike était vraiment beau. Là, la dernière vidéo qu'on a regardée. Plus de tricônes. On va laisser ouvrir comme ça. Oh, c'est dense. Très, très, très dense. Ça, celle-là un peu moins. OK, celle-là, elle est vraiment plus dense que les autres. Là, je me suis piqué à la branche dans le doigt. C'est pas très, très résineux. Non, c'est... Euh, ça colle pas du tout, du tout. Ça colle pas du tout, du tout. En tout cas... Pour ce qui est de l'arôme, euh, c'est pas trop, trop désagréable. Là. Ça a l'air à être sucré. Ça a l'air à goûter haut-ciment. Donc, j'étais pas vraiment très, très emballé. Euh, 30,20$, euh, je me suis dit... Euh, je, dès le départ, je me suis dit ça doit être comme Sandial. Ça doit être la même chose, ça doit être la même qualité. Ça ressemble à ça. Au c'est. Moi j'aime beaucoup le myrcène, euh, Myrsen, limonène, Donc, oui, euh, semaine n'étais pas trop, trop encore euh, excité d'essayer de, de, ça, mais euh, pas le choix. Hein? Je suis Winman. Ok, on voit ça. Je vais essayer de garder les plus grosses cocottes pour mon euh, Instagram. Oui, Ça va très bien aller voir ça. Si vous voulez des beaux bijoux comme Winman, qui est cool, allez sur shopurbanice.com 25% de rabais avec le code promo dans ma description. Allez aussi sur Indoor Growing Canada pour vous acheter des articles de la, pour faire cultiver du cannabis. Tout est là sur Indoor Growing Canada. Passez par mon lien en bas. Ça va être très très apprécié. Donc on regarde ça de plus près à la caméra. Le New Can de Palmetto. Donc nous voilà avec le New Can de Palmetto. On peut voir les tricônes produit peut-être un peu un peu sec malgré malgré euh, l'enveloppe de boost qui est à l'intérieur qui est supposé euh, garder l'humidité euh, vraiment aucun givrage c'est vraiment pas collant ce n'est pas recommandé le pour mettre sous la presse donc quand même très bien euh Cocotte standard, couleur standard, vert, avec des petites taches de brun. Donc, euh, je pense que c'est le moment. On enroule roule un. On essaie ça. On est de retour avec le New Ken de Sundial. On allume ça. 19,10% de THC, 0 CBD. Terpène dominante aussi, ciment. pas pire. Mais mon préféré là, de Sandial à 30 et 20. Sandial Palmetto, c'est tout à 30 et 20. C'est encore Rêverie. Rêverie, c'est un autre Chem Dog. Donc le New Ken, j'ai te voir sur les flics un peu sa description mis en traduction français. Donc, euh, c'est une variété canadienne obtenue en, en combinant des gènes de Shishkaberry et de God Bud. Donc, en mélangeant Shishkaberry et God Bud, on obtient du newken Considéré un indica, on peut avoir ça entre 18 et 24 de THC. J'ai eu 19.1. On nous dit terreux boisé, floral. Pourtant, cimène, je pensais que c'était considéré sucré. Je suis en train de dire en même temps. <coughs> Pourtant, on nous dit là, que c'est euh, herbal, herbal sucré, si je comprends bien. Sur les flics, je vais faire ça dans Google Traduction. On est live. on est live. Non, on n'est pas live du tout, du tout, du tout. Pourtant, c'est ça, on nous dit là, que le l'ocimène est un terpène responsable de certaines des saveurs sucrées herbacées de certaines variétés de cannabis. Il peut également ajouter des nuances citronnées et boisées. Ah, oh, ce fameux site de la SQDC là, hein? oh, toujours des petites différences. Hein? Bon, comment je le trouve? Ferreux boisé floral, j'avais mis ça, mettre une petite touche de sucré là-dedans. Euh, Cariophylène, deuxième terpène. Je trouve pas ça désagréable. Donc, euh, deux en deux aujourd'hui. Where is my bike est loin devant? Euh, J'aime beaucoup, beaucoup plus Where is my bike qu'on a essayé aujourd'hui euh, que le New Ken. Euh, 3$ et quelques de plus pour Where is My Bike, mais c'est supérieure, et puis le buzz j'avais dit Sativa hybride pour le Where is my bike mais c'est Sativa hybride mais plus hybride euh, c'est dans la tête mais c'est petite affaire corporelle là. mais c'est correct hybride pour ce qui est d'ici euh, le Newken Indica c'est pas le plus gros Indica de la SQDC, j'aime l'arôme j'aime le goût euh, aussi, man, je l'aime bien, je l'aime bien. J'ai pas de problème avec le Nukem, malheureusement pour lui, euh, il y a vraiment beaucoup de produits que je vais me procurer avant celui-là. Euh, vous me connaissez, vous me connaissez, euh, souvenir GG4 à 25,90$ euh, va passer devant ce produit-là. Euh, si je veux un produit indica, je ne paierai pas 30,20$, je vais payer 30,50$ pour un Pink Kush. Euh mais si tu veux pas avoir un pinkouche parce que le pinkouche mon homme ça écrase pas à peu près euh, lui est beaucoup plus léger euh, si t'aimes pas le goût du pinkouche si t'aimes vraiment pas ça cet arôme là ben ça ici c'est différent euh, je trouve ça plus doux plus léger comme base C'est pas désagréable. Ok, je te laisse là-dessus. Euh, note de passage, 6 sur 10 pour le Newkin. Est-ce euh, qu'on va le revoir plus tard? Je pense que oui, c'est quand même euh, une bonne arôme. C'est mon deuxième préféré là, après le Ravery, quand on parle de tous les produits à 30,20$ de la même compagnie Sondial. Je laisse là-dessus, mets un pouce, va voir mon Instagram, je vais mettre des photos du Newcun, les cocottes. Euh, donne un pouce, écris un commentaire, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace.